Euh, d'abord, euh, merci d'être là pour assister à mon talk sur la reconnaissance d'images par euh, réseau de neurones. On est dans une petite salle, si vous avez des questions vous ne comprenez pas quelque chose dans les slides, n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a pas de fait, Aujourd'hui, en fait, euh, aujourd en fait euh, je vais vous parler de la reconnaissance d'images par réseau de neurones. Mais avant de commencer euh, ça, en fait, je vais d'abord vous faire un petit rappel sur comment on code les images. Puis, en fait, je vais expliquer l'opération de convolution qui est une opération essentielle dans tous les réseaux de reconnaissance des images. Et ensuite, je vais enchaîner sur un réseau de neurones simple. Et après, on va voir les réseaux de neurones de convolution qui mélangent un peu les réseaux de neurones et les opérations de, de convolution. Euh, ensuite, on va voir le net qui est le premier réseau de neurones de convolution qui a été inventé par Yann LeCun. Et ensuite, on va voir les frameworks qui sont disponibles pour mettre en place des réseaux de neurones. Ensuite, on va voir du code avec du Deep Learning for j Et à la fin, on va parler de la compétition ImageNet. D'abord, on me présente, je suis développeur Java Scala. Je m'intéresse beaucoup à la programmation fonctionnelle, la machine learning, tout ce qui est architecture distribuée. Alors... Comment on code les matrices euh, Les images. En fait, les images, il faut les voir comme une sorte de matrice ou un tableau à deux dimensions. Et en fait, chaque, chaque case du tableau a une valeur. Et par exemple, si, si on prend cette image que je suis en train de projeter, les, les, les points qui sont noirs sont encodés avec des zéros, et tout ce qui est blanc, c'est encodé avec un. Et c'est pour ça, en fait, ça permet de restituer les images. Comme vous pouvez le deviner, c'est un modèle qui est un peu simpliste. Les images qu'on prend en réel avec nos appareils photo et tout sont un peu plus compliquées que ça parce qu'ils gèrent les couleurs. Pour les couleurs, ce n'est pas très très loin de ce que j'ai présenté. En fait, c'est la même chose, c'est des matrices euh, de deux dimensions et, en fait, et chaque matrice représente une couleur, le rouge, le bleu euh, et le vert. Et, en fait, et du coup, on enchaîne trois matrices où chaque matrice représente une couleur. Et la superposition de ces trois matrices, elle permet de reconstituer l'image. Du coup, l'image que je présente au haut, en fait, en vrai, elle est composée de trois images. Chaque, chaque image est une matrice pour le rouge, vert, bleu, qui a exactement la même taille que l'ancienne image. Et chaque case a une valeur de 0 à 255, parce que c'est encodé sur 8 bits. Et, euh, et en fait et compte, ouais, compte toutes les valeurs sur chaque euh, trois matrices sont à 255, du coup toutes les valeurs sont à leur maximale, du coup ça représente le, le blanc, et quand toutes les valeurs sont à zéro, euh, c'est le noir. Euh, L'opération de convolution, c'est une opération qui est essentielle dans tout ce qui est reconnaissance d'image, en fait, c'est une opération qui permet de mélanger deux matrices. La matrice qui représente l'image et une matrice de convolution. Et surtout, il ne faut pas confondre avec tout ce qui est multiplication matricielle. Ça n'a rien à voir. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une matrice de convolution, on l'applique à une image, et en sortie, on a une autre image. Par exemple, la première matrice que j'ai représentée. Euh, J'ai oublié de prendre, en général, on prend des matrices soit 3 x 3 ou 5 x 5. En bon, Généralement, c'est le plus utilisé. Euh, par exemple, pour le premier, euh, la première matrice, où on a des euros partout, sauf au milieu 1, c'est la matrice identité. Du coup, si on l'applique à une image, on a l'image même. Du... Euh, les deuxièmes, euh, les, tr les deux, troisième et les quatrièmes, c'est en fait, des matrices qui permettent de mettre en évidence les, les contours. Et du coup, en prenant une de ces matrices, en l'appliquant, l'opération de convolution sur une image, elle permet de mettre en évidence les contours dans les images. Euh, pareil, en fait, Charpent pour l'effet cartonné, la, la, cette matrice, elle permet en fait, d'avoir l'effet cartonné. Et elle, on peut aussi appliquer d'autres traitements comme le, blur, le flow artistique. Et en fait, c'est exactement ce que fait Photoshop, par exemple. Qu'on applique un filtre sur une image. Du coup, il fait une, application, une opération de convolution pour appliquer le filtre. C'est exactement ça. Et comment on fait En fait, on prend cette image, cette, la petite matrice, et on commence à, à la translater tout au long de l'image. Et à chaque fois, on calcule les, la multiplication un par un, des paramètres. Et on fait, on fait la somme. Et du coup, ça permet d'avoir une image en sortie. Et... Voilà. Vous avez des questions okay. euh, Maintenant, j'enchaîne sur les réseaux de neurones. Euh, en fait, pour les réseaux de neurones, on a plusieurs types. Euh, les, plus, les plus utilisés, c'est les Convolution Neural Network c'est les CNN, et qui sont très souvent utilisés dans le domaine de la reconnaissance des images. Il y a le Recurrent Neural Network qui sont souvent utilisés dans la reconnaissance vocale, la génération du, du texte. Et, et les auto-encodeurs, en fait, c'est des, um, des réseaux neurones qui apprennent à encoder. C'est eux qui, par exemple, qui, vous avez entendu derrière moi d'un algorithme, je ne sais pas si c'était Google qui a inventé un réseau neurone qui, entre deux réseaux neurones, ils ont appris à, à générer un algorithme de cryptage indépendamment. Et ils ont utilisé un auto-encodeur pour, pour faire ça. Euh, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au, au réseau neurone de convolution. Et en fait, on a en gros trois types. Les types qui permettent de faire de la classification. Ils prennent, montrer une image pour dire euh, c'est un chien. Et alors, le, le deuxième type, en fait, les, euh, qui permet en fait, de détecter les objets pour dire que sur cette image, on a une voiture, un chien, une personne, un cheval. Et pour la troisième catégorie, on a les, les réseaux neurones qui vont faire de la segmentation et qui permet de, de, de décrire finement les contours des images et isoler chaque partie. Le ciel, un jardin, une personne, et ça c'est la route. Nous, on va s'intéresser surtout aujourd'hui à la première... Euh, qui est l'opération de classification. Euh, en fait ça ce que je vous présente là, c'est un réseau de neurones tout simple. Et en fait il faut voir un réseau de neurones, ce n'est pas très très compliqué. Il prend en entrée un vecteur ou une matrice, une sortie où il y a une sortie. et en sortie en fait ça dépend du nombre par exemple si je veux faire de la classification, sur 10 objets distincts, en sortie j'aurai 10 sorties. Et à l'intérieur, entre l'entrée et la sortie, il y a ce qu'on appelle des couches, euh, des couches. Et chaque couche, en fait, elle contient un empilement de neurones. Et, en et le neurone, en fait, c'est un coefficient. Chaque neurone il est associé à un coefficient. Et ce qu'il fait, en fait, en entrée, il est connecté à la couche d'avant. Et il prend le paramètre il le multiplie par le coefficient qu'il a et il fait la somme sur tous les paramètres et il a une sortie et il passe le paramètre au suivant et jusqu'à la sortie c'est pour ça on défi, en fait les réseaux le, le, d'où vient le deep learning parce qu'en fait au début quand on faisait des réseaux de neurones on faisait sur une seule couche et en fait, l'intérêt. Maté... À l'époque, les scientifiques ne comprenaient pas l'intérêt d'empiler plusieurs couches parce que c'était très consommateur en ressources de calcul et ce n'était pas intéressant. C'est après qu'en fait, on a découvert que la multiplication des couches, ça a un intérêt, d'où le terme le deep learning parce que ça devient de plus en plus profond. Voilà. Et en fait, là, ce que je présente, c'est le net. C'est le, le premier réseau de neurones qui a été mis en place par Yann Lecairn, qui est le directeur du département de recherche sur l'intelligence artificielle chez, chez Facebook. Euh, le premier réseau de neurones a été mis en place, en, je pense, en 1998 ou 1999. À l'époque, c'était la révolution, parce que en fait, c'est le premier réseau qui, qui arrivait à combiner les opérations de convolution que j'expliquais avant avec un réseau de neurones. Avant, en fait, on faisait soit l'un, soit le. Mais c'est le premier qui a eu l'idée, en fait, de combiner les deux, et ça donnait de très très très bons résultats. Et en fait, et ça c'est l'architecture du premier réseau qu'il a créé. Et ce premier réseau, en fait, il est composé de certaines couches. Les premières couches, en fait, c'est une couche de convolution. Je vais revenir après sur ça. Ensuite, il y a une couche de pooling, convolution, pooling, une fully connected, et après, on a la sortie. Et Je vais expliquer un peu en détail ce que je fais chaque couche. En fait, la première couche de convolution, elle permet, en fait, en entrée, elle prend une image, et en sortie, elle a des matrices qu'elle qu calcule pendant la phase de l'apprentissage, et en fait, elle a ces matrices, elle l'applique sur l'image. Et en général, on met, 16, on met 16 filtres, filtres de convolution. Du coup, en entrée, on a une image, en sortie, on a 16 images, en appliquant 16 filtres différents sur cette image. Et en fait, et ça donne un peu le résultat que, que vous voyez là, et ce qui est important, en fait, c'est qu'on garde la même taille d'image. Par exemple, là, je prends une image de 32 x 32 pixels. En sortie, j'ai une image de 30 x 32 pixels. Ça ne change pas. Sauf que j'ai 16 images différentes. Et en fait, cette... Et après, cette couche en fait une opération de relu. Cette opération, en fait, c'est une fonction très, très simple. Oups, il y a une erreur. Euh, c'est une opération très très simple. Elle permet en fait d'appliquer. Il y a une erreur. La fonction, elle est 0 si x inférieur à 0 ou x si x supérieur à 0. Ce n'est pas 1, c'est x. Euh, du coup, pour tous les termes qui sont négatifs, elles sont mises à 0. Du coup, on a du noir. Et pour tout ce qui est positif, on garde la valeur. Et elle passe à la couche suivante. La couche suivante, elle fait du pooling. Elle pooling, ça veut dire qu'elle intervient sur la taille de l'image. Et du coup, elle essaye de réduire l'image, tout en gardant le maximum d'informations. Parce que l'opération de réduction de la taille, c'est systématique, on va perdre de l'information dans l'image. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on garde le maximum d'informations. En général, il y a plusieurs... Opération de pooling, max pooling, AVG pooling. Et par exemple, là, on applique une opération de max pooling. Et pareil, c'est une matrice 2x2 qu'on essaie de faire la multiplication en non translatant. Et à chaque fois qu'on fait la multiplication, avant dans la convolution, on fait la somme. Par contre, là, on ne garde que le maximum des, 3, euh, des 4, euh, des 4. Par exemple, là, on fait 1x6. 1 x 8, 5 x 3 et 6 x 4 et on garde le maximum de ces 4 multiplications. C'est un moyen en fait de, de réduire la taille de l'image tout en gardant le maximum d'informations en essayant d'éviter que détériorer l'information. Et du coup, pareil, en fait, en entrée, on prend les 16 images qui sont générées par la couche d'avant qui sont de taille 32 x 32 et ensuite, en sortie, on a les 16 images, sauf qu'on a, qu a réduit la taille, divisé la taille par deux. Du coup, les 32 pixels x 32 revient à 16 x 16 pixels. Après, le 2x2, 2, ça dépend des réseaux de neurones. En général, on utilise 2 x 2, mais ça arrive souvent qu'on trouve d'autres tailles. Et la dernière, c'est le fully Connected Layer. Celle-là, en fait, ça revient à un réseau de neurones très très classique. On a deux couches de réseau de neurones et chaque couche, elle est connectée à une partie de l'image. Et pendant la phase d'apprentissage, on essaye de calculer les coefficients pour obtenir le meilleur résultat. Et à la fin, on sortit, euh, ça, après cette opération, on sortit, on a les probabilités. Du coup, l'image montrait... Euh, elle passe partout ces couches et à la sortie, on a une probabilité à ce que c'est un dog, un chien La probabilité de 001, du coup c'est très peu probable. Est-ce que c'est un cat euh, 004, c'est très peu probable. C'est un bot, effectivement, parce que c'est la plus grosse probabilité, c'est pas un bot. Et là, je reviens sur l'image initiale. Euh, du coup, euh, là, en fait, j'ai essayé d'expliquer chaque, chaque couche, qu'est-ce qu'elle fait et les opérations qu'elle effectue sur l'image pour à la fin arriver à, à prédire euh, en calculant la probabilité que l'image répond à le critère. Euh, des questions? Non, ça va. Ok, ok. Euh, les frameworks. Actuellement il existe euh, plus, beaucoup de frameworks pour faire du, du learning. Euh, le premier qui, est, qui était initié à l'université de Berkeley, c'est Café. Euh, il est écrit en C, c ou C++, avec un binding en Python. Euh, le deuxième qui était euh, open source, je pense, par Facebook, c'est Torch. Et, euh, et c'était parmi, parmi, les premiers frameworks qui permet en fait, d'utiliser soit un CPU, soit un GPU pour les calculs. Sachant que dans le domaine du deep learning, les GPU sont très très utilisés parce que ça accélère grandement les, la phase la, du train. Et ça veut aller de 10 jusqu'à 100 fois plus rapide qu'un CPU. Ensuite, on a vu l'émergence de Tiano, qui est un framework pour des deep learning. Qui, en fait, qui était facile à, mettre, à prendre au moins. Et surtout, la communauté a beaucoup investi sur la Z, qui est en fait une surcouche à, à Tiano, qui permet en fait aux débutants de, de facilement s'y mettre dans le deep learning. Ensuite, le, parmi les plus récents, euh, TensorFlow, qui était open-sourcé par euh, Google, D'ailleurs, c'est celui qui est utilisé par presque tous les services qui utilisent du machine learning chez, chez Google. Euh, pareil, en fait, il, il a un bac en CPU, aussi en GPU, pour faire les calculs. Et, euh, et derrière moi, ils ont intégré Keras, qui est un framework plus haut niveau. Qui fait l'abstraction du TensorFlow, il le rend plus facile à, à utiliser. Et je pense que le dernier en date, c'est Deep Learning4j. Euh, TensorFlow, c'est du Python et du C aussi. Le dernier, euh, c'est Deep Learning4j. C'est le framework que j'utilise le plus. C'est avec, euh, c'est sur du Java. Pareil comme les autres, il y a un backend dont CPU et en GPU. Euh, en GPU. On va voir un peu de code euh, pour vous montrer ce qu'on qu peut faire, mais avant je vais euh, vous présenter CIFAR10. En fait, CIFAR10 c'est un jeu de données qui est composé de 50 000 images qui sont classifiées en dizaines de catégories avion, automobile, euh, oiseau, cat, euh, euh, bref, on a des catégories et euh, pour euh, pour la partie train, on a 50 000 images, pour la partie test, on a 10 000. Et en CIFAR, pendant longtemps, il a été référence pour tester soit un nouveau framework, soit un nouveau type de réseau. C'était le benchmark de référence. Maintenant, il existe d'autres benchmarks plus évolués. Maintenant, je vais montrer un peu du code. Et Ce sera avec du deep learning 4 Est-ce que c'est visible pour tout le monde Full screen. Ça va? Plus grand. Bon. Alors comment je peux zoomer? Oh ça marche pas forcément. Pum, pum, pum, pum, pum. Quelqu'un sait comment on zoom sur intelligent euh, Là, je suis en mode présentation. View. Oh là. Voilà. Là, ça va mieux. Ok. Euh, là, en fait, euh, ce que j'ai fait là, c'est sur le, le jeu de données 10 Je vais appliquer un réseau, euh, le net, que j'ai montré tout à l'heure. Ce qui est bien, en fait, avec Diplorony 4J, ils ont prévu déjà quelques classes utilitaires qui permettent, en fait, de charger le jeu de données. Euh, c'est ce qu'en fait, je fais dans les deux premières lignes, ici, ici, je charge le jeu de données du, du train et le jeu de données test, sachant que je limite que j le nombre à 5000 et 10000, euh, parce que c'est très très consommateur en temps, si je charge tous le, les données pour euh, la démonstration. Ensuite, en fait je crée un réseau de neurones, qui est un multilayer configuration, c'est un réseau de neurones qui contient plusieurs couches, naturellement. Euh, et Du coup, je dis que la première couche, c'est une couche de convolution avec l'opération relue que j'ai expliqué tout à l'heure. Si c'est inférieur à 0, c'est 0. Si supérieur à, à 0, c'est x. Ensuite, euh, le sampling, ce qui est l'équivalent du pooling, pour réduire. Ensuite, j'enchaîne avec une autre opération de convolution. Pareil. Ensuite, une opération de pooling. Ensuite, je, je suis sur une dense layer. C'est une couche très très simple. C'est un, juste une couche de réseau neurone. Et à la fin, j'ai une couche de sortie. Euh, après, il y a quelques... Peu, je tune un peu. Et du coup, je dis par exemple pour le pooling, j'utilise le max pooling. Il y a plusieurs possibilités. Moi, j'utilise le max pooling. Et ma matrice, elle fait 2 fois 2. Euh, euh, voilà, c'est à peu près tout. Et à la fin, je dis juste en entrée, c'est 10 images, 32 x 32. Et le dipt, c'est à 3 parce que j'ai 3 couleurs. Je, je construis en fait mon, mon réseau de neurones. Et ensuite, je lance le train. Je lance le train, c'est mon jeu de données. Je fais un fit du mon jeu de données et j'itère là-dessus plusieurs fois. Parce qu'en fait, c je ne sais pas s'ils si ont prouvé encore ça mathématiquement, c'est juste des bonnes pratiques. En fait, on a remarqué que si avec le même jeu de données, mon réseau il apprend plusieurs fois sur le même jeu de données, en fait, on améliore la précision. Et là, par exemple, je fais, je pense, ces dix itérations. Du coup, si je lance, euh, euh, je vous le dis tout de suite, je vais arrêter rapidement parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que je vais l'arrêter à la première itération parce que ça prend énormément de temps. Ce réseau qui est très, très simple avec un petit jeu de données, ça prend deux heures, sur, euh, sachant que j'utilise un GPU. Voilà. Et euh, allez, je, euh, pour la structure de projet, je vais vous montrer un peu. Allez. Euh, vous avez des questions Parce qu'au moins ça va prendre 2-3 minutes, j'aimerais bien vous montrer euh, la première, au moins une itération. Et sachant que là, je fais juste 10 itérations et ce qui n'y a rien. En général, on utilise une centaine. On est plus proche d'une centaine qu'une dizaine. Allez, ouais. J'arrête parce qu'il va tuer ma machine. Et du coup, après la première itération, ce que je fais, c'est que j'applique le jeu de données de test sur... Euh, le jeu de données euh, que j'utilisais dans l'apprentissage. et J'ai une accrue à 6, c'est le taux de réussite et ce qui est 0,10, qui est 10%, ce qui est en fait très très mauvais. Mais en fait, si on laisse tourner, on va remarquer qu'au fur et à mesure, et il va, ce taux va augmenter jusqu'à les meilleurs réseaux, pas celui-là parce que il est très très simple, les meilleurs réseaux peuvent atteindre jusqu'à 95%. Avec celui-là, le max que j'ai eu, c'était je pense 75. Si je vous montre un peu la structure du, du projet, je reviens sur... Alors, .xml. Pourquoi il ne le voit pas .xml. Euh, Pour dire, pour, si vous, vous avez envie de, de vous lancer, c'est très très simple, c'est juste un projet Maven. Là où j'ai les dépendances, j'ajoute la dépendance Deep Learning 4J, le corps Et ensuite, là, j'ai une dépendance, une subtilité. En fait, comme je vous ai dit, Deep Learning 4J a deux backends pour faire les calculs un pour GPU et l'autre pour CPU. Et en fonction des dépendances, il utilise l'un ou l'autre pour les calculs. Là, j'utilise celui pour le GPU, le CUDA. Et en fait, ce que j'ai commenté ici, c'est pour faire des calculs sur du CPU. Mais en fait si vous voulez vous lancer je, je vous conseille vivement de le faire sur GPU. Voilà voilà. Et du coup si je reviens sur mes slides. Voilà. Euh, le, le, pourquoi il fait plein pas plein écran? Ouais, bon, je pense que ça va faire la fin. Euh, le réseau que j'ai montré, en fait, c'est un réseau très très simple. C'est le plus basique qu'on peut avoir. Et en général, pour avoir des réseaux plus, beaucoup plus performants, on multiplie les couches. Et plus on multiplie les couches, plus le coût de calcul explose d'une manière exponentielle. Et en fait, l'état d'art dans le domaine, c'est la compétition image nette. C'est une compétition qui est faite annuellement où plusieurs équipes s'affrontent pour, euh, pour battre le, le record de la reconnaissance des images. La première fois qu'un réseau de neurones était été utilisé dans sa compétition, c'était en 2012, et qui distançait beaucoup tous ses concurrents. Et, le, et ce réseau il était AlexNet. Euh, ça reste un, en fait un réseau qui est relativement facile, et pas très très compliqué, et là en fait il n'est pas divisé en deux couches, mais c'est un seul réseau neurone. Sauf qu'en fait il était tellement gourmand que pendant la phase de codage il était obligé de le paralléliser sur deux GPU, et du coup, la sortie du premier GPU c'est l'entrée du deuxième GPU. Ouais, et, et je pense que ça a pris une semaine pour le training pour obtenir un bon résultat. Ce n'est pas le plus compliqué. Le, le, de, le, en 2013, on s'est fait une version un peu plus améliorée de, de AlexNet. Et le record a été encore battu par VGGNet en 2014. Je pense que c'était le, le premier qui, qui, qui, battait, qui arrivait à faire plus que 95%. Et en fait, là, on, déjà, on voit que c'est un peu beaucoup plus compliqué. Parce que le premier réseau que j'ai montré, en fait, il y avait deux couches de convolution et de pooling. Là, on a, déjà, on a déjà 16 couches pour faire la convolution et du pooling. Et à la fin, on retombe sur un réseau neurone simple. Et. Euh, pour celui-là, en fait, je pense que, si ma mémoire est bonne, c'était deux semaines de train sur un, oui, sur une dizaine de GPU très très haut de gamme. 16 000 euros GPU. GPU. Le dernier, en fait, c'est euh, Google Net, euh, que je présente là. En fait, ça, ce n'est pas tout le réseau. Je pense que c'est juste une partie du réseau. Et en fait, c'est le premier réseau qui a pu battre l'humain dans cet exercice. Il a un score meilleur que les humains. Mais par contre, il est vraiment très, très, très, très compliqué. Et en 2016, je pense, c'était Microsoft qui a gagné le concours. Euh, euh, je ne me rappelle plus le nom de leur réseau. Et, mais en fait, le, le réseau en fait, de Microsoft n'était pas très, très loin euh, de niveau architecture, de réseau de Google. Euh, sauf en fait qu'il était beaucoup plus optimisé en termes de calcul. Euh, voilà. Vous allez me dire, oui, c'est bien ce que j'ai montré. Par contre, peut-être nous, les devs, dans notre vie quotidienne, a besoin de faire de la reconnaissance d'image. Par contre, on n'a on pas envie de se casser la tête à entraîner des réseaux neurones très très compliqués et que ça prenne des, des semaines pour faire des trucs qui sont plus ou moins basiques dans la reconnaissance des images. Oui, effectivement. C'est pour ça, en fait, dans, maintenant, c'est un peu à la mode. Les TensorFlow, Deep Learning 4 ce qu'ils font, c'est qu'ils embarquent des modèles qui sont déjà pré-entraînés. Et ce qui facilite en fait beaucoup la tâche. Euh, par exemple, en fait, si on veut faire de la reconnaissance d'images sur VGGNet qui était entraîné sur ImageNet, et ImageNet c'est une dizaine de milliers de catégories d'images. Du coup, on peut dire qu'il est très très performant. Alors, il peut détecter là, un chat, un chien, la tour Eiffel, les voitures, elle n'est même pas capable de détecter les marques des véhicules. Il est capable d'aller très très loin. Du coup, pour faire ça, en fait, euh, c'est très simple. Je peux utiliser le modèle qui est embarqué et qui est déjà pré-entraîné, embarqué dans, dans le framework. Et du coup, là, c'est un peu le code que, que je montre. Euh, je juste, je, je charge le trained model Albert et du coup, je charge le vgg16, sachant qu'il embarque une dizaine, une dizaine de modèles, soit pour pour faire de la classification images, soit par, soit la détection des objets. Et du coup, dans la deuxième ligne, je load mon modèle. Après, je, je fais une opération de normalisation sur les images, parce qu'en fait, euh, comme je vous montrais, une image, un réseau neurone entraîné sur, au début, pour, sur des images qui ont en entré 32x32, il faut toujours avoir cette taille d'image en entrée. On peut pas la changer. Et on, je, du coup, on est obligé de faire une petite transformation pour euh, resize l'image pour euh, la pousser au réseau neurone. Et ensuite, je n'ai qu'à faire euh, output pour faire euh, la prédiction. C'est dans la dernière Et la dernière ligne, elle me permet de, de m'afficher les labels des, des images. Genre, c'est une voiture euh, Renault, c'est la Tour Eiffel. Euh, voilà. Et en fait, ce qui est très très bien avec ces modèles qui sont déjà embarqués, c'est qu'en fait, on peut euh, facilement les utiliser pour euh, créer notre propre modèle. Parce qu'en fait, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, en général, c'est que systématiquement, les premières couches euh, dans un réseau de neurones, elles apprennent toujours la même chose. Elles apprennent à détecter les contours, détecter les angles, les inclinaisons, et c'est toujours la même chose. Et c'est les dernières couches qui apprennent à, à isoler les objets, et à les détecter. Euh, D'où l'idée, en fait, d'utiliser un réseau qui est déjà pré-entraîné pour, euh, pour, euh, pour effectuer de la classification ou de la, ou de la reconnaissance des images. Et du coup, ça permet en fait, d'avoir de très, très bons résultats sur un jeu de données qui est beaucoup euh, contenu que les, les 15 millions d'images qui sont sur Imagenet. Et en plus, l'opération du training, elle dure beaucoup, beaucoup moins longtemps, parce qu'il y a beaucoup moins d'images. Et du coup, euh, maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est que, euh, on, par exemple, si on veut... Un truc tout simple. Si on veut euh, apprendre à un réseau, de connaître, par exemple, dans les voitures autonomes, c'est très important de connaître ce que c'est un feu vert ou c'est un feu rouge. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend des photos pour des feux rouges, des photos pour du feu vert. Et euh, en général, un millier de photos pour chaque catégorie, ça suffit, plus ou moins. Ça dépend des cas. Et en fait, on, on, on prend un réseau qui est déjà pré-entraîné, du coup, ce réseau, il arrive à détecter les contours les, et, et les couleurs et, et, et les caractéristiques de l'image. Et ce qu'on modifie juste, c'est à la sortie. Avant, on avait une dizaine de catégories. Maintenant, on dit, non, on a juste deux catégories. J'ai les feux verts et les feux rouges. Et du coup, les premières, euh, à la fin de la phase d'apprentissage, ce qu'on va remarquer, c'est que durant les premières couches, euh, ils n'ont pas changé. C'est des couches génériques, mais en fait, ce qui a changé en dernière, c'est les dernières couches qui est le Fully Connected Layer, et du coup, elle change juste le, le poids qui donne à chaque pixel, à chaque pixel, pour à la fin déterminer est-ce que c'est une voiture, euh, est-ce que le feu il est vert ou il est rouge. Voilà, voilà, voilà, j'ai terminé. Euh, on a encore une dizaine de minutes, si vous avez des questions. Oui Un modèle qui peut entraîner pour reconnaître des images, ça fait quelle taille si vous... euh, Ce n'est pas, pas très, euh, une dizaine de mégas. Donc c'est facile d'embarquer dans un mobile Oui, effectivement, c'est la dernière version de TensorFlow. Pour ceux qui font un peu du dev mobile, c'est exactement ce qu'ils font. Ils, ont, ils entraînent un, un réseau de neurones sur euh, des gros serveurs. À la fin, il y a, a juste un modèle. Et euh, en fait, ils rechargent ce modèle. Parce qu'en fait, le modèle, c'est juste des coefficients. C'est des matrices, des coefficients. Ils rechargent ce modèle. Et, ils font... et du coup, dans le kit euh, qui est fourni par Google, c'est juste euh, ils rechargent le modèle. Ils appliquent le, la, la matrice à l'image à la fin, oui, c'est comme ça on a des prédictions. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est l'opération du train qui est très très consommateur en ressources. La, la reconnaissance d'image, c'est pas du tout consommateur. Du coup, c'est pour ça en fait, on arrive facilement à voir sur des téléphones qui sont une puissance très très limitée d'avoir des bons logiciels qui font de la reconnaissance d'image. Par contre, à chaque fois, le, le modèle est les... Pendant la période de training, il traînait sur des, des GPU. Oui Si on veut renforcer le corpus d'apprentissage, si un premier apprentissage et après qu'on veut le renforcer, est-ce que ça demande demander le même niveau de performance pour réapprendre euh, ou, Ça dépend. Euh, par exemple, en fait, ça dépend. si le premier, tu récupères un modèle qui est déjà pré-entraîné, par exemple sur une imagnette, qui, qui, on peut dire, il a un excellent apprentissage. Non, parce que le ton jeu de données sera vraiment limité. Du coup, comme je dis, tu as besoin d'une 1000 images partout et tu peux avoir du bon résultat. Du coup, pour 1000 images, pas, le temps de calcul n'est pas énorme. Euh, pas, Est-ce que le temps de derrière, une fois que le réseau existe, beaucoup réseau Pas énormément. C'est sûr, les, les réseaux qui sont plus profonds, ça prend plus de temps de calcul. Mais en fait, c'est négligeable. Parce qu'en en fait, c'est juste des opérations matricielles. C'est très, très optimisé les opérations matricielles, sur nos CPU, soit, soit CPU, soit GPU c'est pas énorme. Du coup, on privilégie plus la qualité de la reconnaissance que les calculs. Mais par contre, dans la phase du train, ça, ça, ça, ça diffère beaucoup. On a fait un reward d'un layer en fonction du temps, de la préoccupe, et pas que de l'actualité du résultat. Pardon On compte le temps de calcul de chaque layer pour renforcer son impact, son matière, son... Euh, dans la, tu parles de, de la phase du train ou de la phase Oui, effectivement. effectivement. Par contre, en fait, euh, comme j'ai dit, dans les premiers euh, couches, en général, les coefficients changent très, très peu. Parce que c'est toujours les mêmes filtres qui apprennent à reconnaître les contours et les angles. Ça change très, très peu. Mais par contre, dans les couches les plus basses, il y a un, un vrai impact. D'autres questions Oui Vous avez parlé trois couches Est-ce qu'il est possible Oui, en fait, on peut ajouter autant de couches que tu veux. C'est juste qu'il faut que ton réseau neurone, en apprentissage, il connaît les quatre couches. Par exemple, l'alpha pour la transparence, c'est plus ou plus utilisé. Et par exemple, dans mon. 6 fois 10. Mais en fait, je dois prendre ça au compte de Du coup, ici, je dis le depth. Ce n'est pas 3, mais c'est 4. Et c en fait, c'est comme ça, utilisé par exemple pour la reconnaissance des... Des... So, du texte, la reconnaissance vocale. Les dimensions sont beaucoup plus grandes que ça. Et il n'y a pas de souci. Du moment où, où, dans la phase du train, le réseau, il connaît... Ces dimensions. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le nombre de dimensions qui sont utilisées pendant la phase du train, il faut les garder parce que c'est ce qu'il prend en entrée et c'est ce qu'il connaît. C'est pour ça, en fait, des fois, on est obligé de passer par des phases de pré-processing pour réduire la taille des images, pour les rendre compatibles avec l'entrée du réseau de neurones. Euh, c'est plus qu'on peut apprentissage. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, on évite au maximum. Moi, personnellement, j'ai jamais fait entraîner un réseau from scratch. C'est très très rare qu'on qu le fait parce que c'est très très compliqué. Et, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de récupérer un, un réseau qui est déjà pré-entraîné. Et en fait, là, c'est important d'avoir euh, des données de très très bonne qualité. Parce que le déjà il est le réseau il est déjà intelligent il connaît beaucoup de choses on va juste le réadapter à notre cas d'utilisation et là en fait c'est pas très consommateur en termes de CPU euh, en termes de calcul euh, du coup on peut en fait se permettre le luxe d'utiliser plusieurs modèles qui sont déjà préentraînés et prendre le modèle qui s'adapte le plus à notre besoin. Du coup, c'est plus un problème de, de, de jeu de données en entrée que de réseau de neurones. Voilà. D'autres questions Oui Quelle est la particularité des modèles Par rapport en fait, à d'autres modèles d'apprentissage c'est, euh, par exemple, pour, les, pour le réseau de neurones de convolution, par exemple, C'est en général, il est vraiment taillé pour faire euh, du, de la reconnaissance des images, d'où le fait d'introduire des opérations de convolution. Par exemple, si je fais faire de la reconnaissance d'images par, par des algorithmes du machine learning plus classiques, le résultat, ce n'est pas terrible parce qu'en fait c'est pas des réseaux qui sont c'est pas des algorithmes qui sont taillés pour la reconnaissance des images par exemple je peux utiliser une logistique régression pour euh, pour faire de la classification mais en fait il faut pas s'attendre à dépasser les 60 65% or un réseau de convolution convolution il est vraiment taillé pour la reconnaissance des images c'est ce qui fait vraiment la différence Et justement, parce qu'avant, on utilisait des algorithmes de machine learning classiques pour faire ça. Et le score dans la compétition ImageNet n'était pas terrible. Dommage, euh, je n'ai pas mis le graphe en fait qui, qui trace l'évolution euh, de, de la compétition. C'est le nombre d'images reconnues au fil du temps. Et en 2012, quand on voit le premier réseau neurone qui a été utilisé, le gap entre 2011 et 2012 il est énorme, il est juste énorme. Et du coup, c'est pour ça, en fait, les réseaux de convolution ont vraiment révolutionné la discipline. Ça, ça répond un peu à ta question On a encore six minutes si vous avez des questions. Voilà. Voilà mon Twitter. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Et là, je suis encore quelques heures ici. Vous n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup.